les actions actives des unités du groupement de troupes-centres et les tirs d'artillerie ont touché la main-d'œuvre et l'équipement ennemi dans les zones des colonies de Stelmakovka, Chervonopopovka, Chervon et Yadibrova et Kuzmino de la République Populaire de Lugansk. Au cours de la journée, jusqu'à 120 militaires ukrainiens, quatre véhicules de combat blindés, ainsi qu'un obusier automoteur à 4 scillants ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, pendant les opérations actives des unités du groupe de forces sud, frappe aérienne, d'artillerie et système de lance-flammes lourds. Environ 350 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, quatre véhicules, un obuside et 22 obuside ont été détruits par jour 30. Dans les directions sud Donetsk et Zaporizhia, l'aviation et l'artillerie opérationnelle tactique du groupe de troupes Vostok ont infligé une défaite par le feu complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies. Dugleda, chevchenko de la République Populaire de Donetsk et Zlenigay, région de Zaporizhia. Les pertes ennemies se sont élevées à 45 militaires ukrainiens tués et blessés, deux véhicules de combat d'infanterie et trois camionnettes. En outre, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Chervenoué, dans la région de Zaporozhye. Dans la direction de Kherson, près du village de Tokarovo, région de Kerson, un dépôt de munitions a été touché. L'aviation opérationnelle tactique et militaire les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu les 93e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes aux positions de tirs aux effectifs et l'équipement dans 162 districts en une journée. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 6 roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar en une journée. En outre, huit véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits dans les airs dans les zones des colonies de Rubizn, Zaliman, Kromineya de la République populaire de Lugansk, Blagoveshenka, Nikolskoua, Vladimirovka, Nagodatnois de la République Populaire de Donetsk et les noix de la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 390 avions, 211 hélicoptères, 3256 véhicules aériens sans pilote, 406 systèmes de missiles antiaériens, 8066 chars et autres véhicules blindés de combat, 1045 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4232 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8583 unités de véhicules militaires spéciaux.